Le saviez-vous? Certains disent que les nouveaux arrivants n'aiment pas aller en région ou repartent dès qu'ils le peuvent. Les études démontrent que les immigrants viennent dans une région pour les conditions de travail et restent pour l'accueil chaleureux que leur offrent les citoyens. Les entrepreneurs ont un rôle à jouer pour attirer les travailleurs dans leurs entreprises, mais vous et moi, ensemble, nous avons aussi un rôle à jouer. Celui de bien les accueillir, eux et leur famille. Êtes-vous prêts?